De lecture à plus, c'est euh, effectivement, comme Alizé le disait, le portail du patrimoine écrit graphique en Auvergne-Rhône-Alpes, dont on a la charge euh, de la coordination au niveau de l'agence du livre. Mais c'est avant tout un projet coopératif de neuf bibliothèques, euh, qui sont les bibliothèques de Lyon, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Valence, Rouen et Saint-Etienne. Euh, et donc, l'idée de ce portail, c'est un portail du patrimoine écrit qui présente un ensemble de fonds patrimoniaux numérisés. Euh, donc, on a un important nombre de collections, notamment plus de 600 000 pages de presse ancienne euh, en format PDF osérisé. Euh, donc, on est euh, le, le, le plus gros réservoir de presse ancienne finalement en France après Gallica. Euh, on a également quelques milliers d'images euh, accessibles, un peu de presse ancienne en format EPUB euh, e qui sont issues d'une expérimentation autour de l'accessibilité de la presse ancienne qu'on avait menée il y a quelques années et euh, le signalement des fonds patrimoniaux dans la région euh, qui sont des remontées issues du CCFR. Mais l'idée de ce projet commun, c'était aussi et surtout de faire de l'expérimentation numérique autour du patrimoine écrit pour valoriser le patrimoine écrit le, et faire de la médiation. Et donc, on a imaginé différents projets au fil des années euh, pour valoriser un peu ce patrimoine. La particularité, c'est qu'Alizé et moi, on n'est pas bibliothécaires, donc on n'est pas en contact avec les publics au quotidien. Euh, et donc, nos questions, c'est un peu comment valoriser tous ces fonds euh, à travers euh, bah, l'interface le, le, que nous, on a, c'est-à-dire le web. Et euh, donc, on a imaginé différentes euh, différentes formes. Euh, le, la première que je vais vous montrer, c'est euh, quelque chose qu'on a appelé les booktubes du patrimoine. Euh, on a été euh, contacter des booktubeurs, donc des youtubeurs, euh, plus ou moins euh, avec des communautés plus ou moins conséquentes, pour leur proposer de visiter des fonds patrimoniaux de, des bibliothèques et de faire des vidéos euh, en écho à leur découverte et, euh, et de s'inspirer un peu, enfin euh, de discuter avec les responsables des fonds patrimoniaux et de faire des vidéos pour valoriser, euh, valoriser tout ça. On a fait trois saisons, euh, donc sur trois années consécutives, euh, avec une nouvelle vidéo par mois et euh, qu'on publiait donc sur le site internet euh, et euh, qui nous permettait de mettre en regard le fonds patrimonial qui était euh, présenté dans le cadre de la vidéo. Euh, L'intérêt de ce projet, c'était d'une part de, de permettre à des jeunes youtubeurs qui ne sont pas du tout experts du patrimoine de s'exprimer autour de, de ces contenus-là et euh, du coup, d'avoir peut-être un regard euh, un peu plus accessible euh, parfois pour euh, un public qu'on ne touchait pas ou très peu au niveau du portail, c'est-à-dire les jeunes. Euh, et c'est pour ça qu'on a contacté des youtubeurs parce qu'on a publié les vidéos sur leur chaîne YouTube. Ce qui fait qu'il y a, par exemple, la saison 2, qu'on a publié avec le MOC, euh, de youtubeurs littéraires, on a eu plus de 90 000 vues. Euh, sur, euh, pendant l'année et donc ça nous a permis de toucher un public qu'on n'aurait jamais touché à travers, euh, à travers le portail. Euh, donc, toutes les vidéos sont accessibles sur le site internet et sur YouTube euh, avec toujours un regard euh, écrit des bibliothécaires euh, qui est présenté à côté des vidéos. Le deuxième projet, c'est un projet de création littéraire qu'on a appelé les flashbacks du patrimoine. Euh, et donc là, l'idée c'était euh, d'allier euh, euh, création contemporaine et patrimoine écrit, euh, parce que nous, à l'Agence du Livre, euh, on travaille euh, donc avec les bibliothèques et euh, sur le projet Lecture à Plus avec le, les acteurs du patrimoine écrit, mais on travaille aussi avec les auteurs de la région. Moi, sur la mission numérique, je travaille un peu avec toutes les start-up et les acteurs du numérique. Donc, c'était comment construire un projet, un peu de coopération qui allait toucher un peu à tous les secteurs. Donc, on a proposé à des auteurs de littérature de visiter les fonds patrimoniaux, de sélectionner un document qu'ils appréciaient particulièrement et de faire une création contemporaine complètement libre par rapport à leur découverte. La saison 1, euh, on a travaillé avec des auteurs de littérature et on les a publiés sous forme de podcasts, euh, donc qui sont, qui sont accessibles ici, avec toujours euh, en regard le euh, document patrimonial qui a été utilisé pour la création, quel ait un lien très fort avec le document ou pas, puisque les, les créations étaient complètement libres. Pendant la saison 2, euh, au niveau de la saison 2, on a travaillé autour de la bande dessinée, donc euh, toujours sur le même principe, mais avec des auteurs de, de bande dessinée de la région et avec une start-up, euh, un acteur numérique euh, lyonnais qui s'appelle Strip-up Créative et qui a développé un format de bande dessinée euh, enrichi, donc qui permet de scroller à l'infini et de faire des animations dans les bandes dessinées. Euh, donc on a... Euh, voilà, des bandes dessinées qui sont euh, publiées en ligne au format web euh, et toujours en regard avec le, les documents patrimoniaux. Euh, et puis, pour travailler au niveau de l'accessibilité, toujours des contenus, on a fait de l'audio description. Euh, donc Je ne la lance pas parce que le son, euh, tout le monde n'entendrait pas le son, mais on a audio décrit les vidéos pour que l'ensemble des publics puissent euh, avoir accès à la lecture de la BD. Et pour la saison 3, après avoir fait de la littérature euh, et euh, de la bande dessinée, on a travaillé avec des auteurs illustrateurs jeunesse, euh, donc toujours sur le même principe, qui sont venus euh, sélectionner des documents patrimoniaux qu'ils appréciaient particulièrement et euh, qui ont fait des créations contemporaines euh, à partir de, de leur découverte. Et donc, pour ce, ce projet-là, si ça charge... Euh, parce que les albums sont un peu lourds à charger, donc il faut, il faut attendre un petit peu. On a travaillé avec une maison d'édition numérique qui s'appelle Whisperies, qui est basée à Vichy, et qui a développé un outil pour euh, créer des, livres, des albums jeunesse numérique. Euh, donc, euh, les auteurs ont travaillé avec Whisperies pour, euh, pour développer leur création. Donc, ces projets ont relativement bien marché. Nous, on a eu des très bons retours. Après, comme je vous le dis, on n'a pas de retour direct avec le public. Donc, pour nous, ce n'est pas toujours très simple. Mais l'idée, c'était, on, enfin, on s'est dit, on a besoin aussi de matérialiser un peu ces projets-là. Et donc, pour la saison 2 liée aux bandes dessinées, on a fait des petites cartes à lire. Donc, c'est un peu le principe des cartes postales, mais avec une couverture de livre, une quatrième de couverture. Euh, avec du coup le résumé et puis un flashcode qui permet d'accéder à la bande dessinée numérique, ce qui fait que le support, les supports étaient accessibles dans les bibliothèques. Et pour la saison 3, euh, au niveau des albums jeunesse, on, on a hésité à faire des cartes à lire, mais finalement, le public, c'était les enfants. Euh, donc, ce n'était pas, euh, pas forcément le plus cohérent. Donc là, on a sorti un livret de jeux. Ils euh, euh, sont accessibles. Euh, à, à, à distribution, donc, à, à plein de petits jeux pour les enfants avec toujours un, lieu, un jeu qui a un lien avec l'histoire et puis une présentation du document patrimonial euh, pour l'adulte. Euh, voilà, avec toujours des flashcodes qui permettent d'accéder à l'histoire en ligne. Et puis on a également fait des posters euh, qui euh, rassemblent un peu euh, différents éléments de l'ensemble des histoires euh, voilà, pour euh, imaginer. Euh, euh, des temps d'activité euh, avec les enfants dans les bibliothèques. Je, assez, je, je clôture. Euh, et juste un dernier point, donc en plus de ces expérimentations euh, qui peuvent vous intéresser sur le portail, c'est une partie ressources qu'on a également améliorée euh, cette année euh, et qui propose euh, différentes, euh, différents outils, euh, notamment pour les professionnels. Donc, Il y a un mode d'emploi du portail euh, qui permet de comprendre un peu euh, tout le fonctionnement du site. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec concrètement. Et puis, il y a toute une partie qui s'appelle « fiches projets » et qui sont proposées par euh, les bibliothécaires et qui sont des fiches de médiation pour mettre en place euh, euh, des activités autour du patrimoine écrit avec un ensemble. Euh, donc Les fiches sont à télécharger. Et puis, il y a euh, toute la matière euh, complémentaire à disposition sur le portail. Et le dernier point, c'est donc une euh, boîte à outils. Qui recense euh, un certain nombre d'applications et d'outils en ligne euh, le, principalement gratuits qui, qui peuvent être utilisés dans le cadre de médiation ou euh, de valorisation euh, du patrimoine écrit ou d'autres types de contenus euh, donc on en a référencé un certain nombre c'est évolutif euh, bien entendu euh, voilà donc par exemple easy travel ça permet de créer des parcours géolocalisés euh, euh, en utilisant des des photos, des vidéos, ou du son, donc d'imaginer des parcours numériques. Euh, et il y a également euh, ça que je voulais vous montrer parce que ça, ça, c'est pas très connu, ça s'appelle JS et ça permet de faire des, vidéos, des photos avant, après, en prenant par exemple une, un document patrimonial et euh, l'image euh, contemporaine et de faire le lien entre les deux, les deux images. Voilà. En gros, pour une présentation rapide du portail. Euh, donc, il y a également euh, des actualités, etc. Un agenda du patrimoine et puis toutes euh, sorte de, de contenu intéressant. <rire>